Vélo-Aventure est un projet sportif, mais pas seulement. Faire le tour de l'Europe en vélo est déjà un défi en soi. Plus de 15 000 km, 105 jours de voyage, 16 pays traversés. Il est vrai que les jambes vont chauffer en 2018. C'est il y a deux ans que j'ai découvert le cyclisme et le voyage en vélo. C'est cette passion qui m'a permis d'échapper à l'obésité morbide et de passer de 130 kg à mes 84 kg actuels. L'idée, comme je l'ai dit, dépasse le cadre du sport ou du voyage. Je souhaite partager cette expérience unique avec les enfants hospitalisés, leur permettre de s'évader de leur quotidien trop souvent morose. C'est là que Sonosmose, mon association, entre en jeu. Alors que je filmerai mon voyage, ils travailleront à la réalisation d'une série de vidéos à destination de ce jeune public. Un total de 15 vidéos présentant les lieux, l'architecture, l'art, la culture, comme une porte ouverte sur le monde, une invitation au voyage, une invitation à la vie. En plus de ces vidéos, nous souhaitons réaliser des vlogs sur ce voyage, ainsi qu'une exposition photo. Nous mettrons tous ces supports à disposition des hôpitaux français, afin que les enfants puissent en profiter pleinement pendant leur hospitalisation. Nous avons besoin de vous pour que ce projet puisse avoir lieu, une telle entreprise a un coût bien évidemment, et c'est avec votre petite pierre que nous pourrons construire ensemble cet édifice. Un tiers des dons qui seront récoltés par cette page seront reversés à l'association Hôpital Souris, qui œuvre tous les jours à améliorer la vie des malades, alors que deux tiers permettront la réalisation du projet en lui-même. Nous comptons sur vous, chaque geste compte, chaque euro, chaque like ou partage sur les réseaux sociaux. Faites de ce voyage une aventure hors du commun, pour nous, pour vous, mais surtout pour eux.